Dans cette vidéo, j'aimerais vous montrer le plan de maintenance. Le plan de maintenance est un outil graphique qui va vous permettre de faire deux ou trois opérations bah, de maintenance régulière sur vos bases de données. Vous faites un clic droit sur « plan de maintenance » et vous faites « nouveau plan de maintenance ». Et vous pouvez créer un nouveau plan de maintenance. Alors j'aimerais vous montrer déjà quelque chose, c'est que si vous arrêtez l'agent, qui est l'agent SQL ici qui permet de planifier les tâches, notamment les tâches de maintenance, donc eh bien, si vous l'arrêtez, vous allez avoir ici un message d'erreur bizarre. Vous créez un nouveau plan de maintenance et on vous dit, attention, attention, le composant agent XP est désactivé pendant la configuration de sécurité de ce serveur. Ça veut absolument rien dire, vous laissez tomber. Dès que vous voyez agent XP désactivé, il va vous dire que ce sont des problèmes de sécurité. Non, c'est simplement que l'agent n'est pas démarré. Alors vous dites, OK, j'ai compris, vous allez démarrer l'agent. Et bien entendu, cet agent, vous allez le démarrer ici, au niveau du gestionnaire de configuration sur votre serveur SQL, vous allez le mettre en démarrage, non pas manuel ici, mais vous allez le mettre en démarrage ici, dans le service, en démarrage automatique. OK. Ensuite, vous démarrez votre agent, et puis maintenant, vous pouvez créer votre plan de maintenance. Donc qu'est-ce que c'est que le plan de maintenance C'est une sorte de Integration Services, c'est-à-dire un outil graphique qui va vous permettre ici de poser des opérations. Alors attention, attention, ici nous avons un affichage qui vous permet d'avoir des sous-plans. On peut avoir un plan de maintenance avec plusieurs sous-plans. Ces sous-plans sont nommés, on peut les ajouter en faisant ajouter un sous-plan ici, et puis chaque sous-plan sera planifié séparément. Ce qui fait que vous pouvez avoir un plan général et puis créer des sous-plans pour une sauvegarde mensuelle, une sauvegarde hebdomadaire, une sauvegarde quotidienne. Si vous faites ça, vous faites trois sous-plans. Certaines personnes préfèrent faire des plans individuels, comme ça on va les avoir affichés ici séparément. Ou bien certaines personnes préfèrent faire des sous-plans, c'est comme vous voulez. Simplement, ce que je vous recommande, c'est au moins déjà de nommer le sous-plan, par exemple « sauvegarde quotidienne », c'est au moins le minimum pour pouvoir avoir quelque chose de cohérent. La description aussi, faites peut-être quelque chose avec ça. Autre chose, vous avez des opérations que vous pouvez placer ici, mais vous êtes en train de vous dire où sont-elles ces opérations Eh bien elles sont cachées, c'est un petit bug de Management Studio. Ce serait bien qu'elles apparaissent, mais elles sont cachées ici, dans la boîte à outils. Donc allez, tout à gauche, cliquez sur « boîte à outils » et vous voyez les opérations. A la rigueur, si vous n'avez même pas ça, vous allez dans « affichage » et vous avez ici « boîte à outils », CTRL-ALT-X. Bref, vous affichez la boîte à outils à la fin et vous avez vos opérations. Alors juste, on verra ça dans d'autres vidéos, mais vous avez quelques opérations assez classiques. Par exemple. Vous allez vérifier l'intégrité de la base de données. Ça fait ce qu'on appelle un DBCC CheckDB. Vous allez reconstruire des index, mettre à jour des statistiques, faire des sauvegardes. Ce sont les quelques opérations importantes à faire régulièrement sur les bases de données. Et vous allez placer ici des opérations. Et puis, vous voyez qu'il y a un petit message rouge ici qui vous dit, eh bien, on n'a pas encore configuré cette opération. Vous allez double-cliquer. De préférence, ici sur l'icône, parfois quand on double-clique sur le texte, au lieu d'ouvrir les propriétés, il nous sélectionne le texte pour l'édition, ce n'est pas ce qu'on veut. Et donc maintenant, ici, dans « Vérifier l'intégrité des bases de données », on va simplement se connecter, on va sélectionner, par exemple, toutes les bases de données utilisateurs, on va faire OK, et quand vous aurez configuré votre opération, eh bien, elle sera maintenant disponible. Maintenant, ce que je vais faire, c'est sauvegarder le plan de maintenance et puis rafraîchir, ici et on voit que le plan de maintenance existe. Vous allez voir que dans l'agent également, vous aurez un travail ici qui s'est créé parce que vous avez une planification que vous avez décidée ici.